salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps que vous m'aviez pas vu sur youtube et c'est le retour de tonton pixie sur cette chaîne ouais. <rire> aujourd'hui on se retrouve donc à deux pour vous faire la critique de turning red ou alerte rouge qui est sorti vendredi sur disney ou red alerte comme je l'appelle <rire> un petit mix des deux <rire> Donc ce film-ci est sorti vendredi sur Disney+, donc c'est le dernier film Pixar en date. Euh, il devait avoir une sortie cinéma, mais finalement il a atterri directement sur Disney+, et on va vous dire ce qu'on en a pensé parce qu'on l'a regardé directement à la sortie. Si jamais on spoil, on en parlera en post générique, donc euh, si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc avant de commencer, ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de notre ressenti avant de découvrir le film. Ouais. En fait, la première bande-annonce qui était sortie euh, il y a longtemps mm -hmm. maintenant, euh, me donnait pas du tout envie. Genre, quand j'ai vu la bande c'était un peu comme devant Lucas, genre, euh, en mode, euh, mais de, de quoi ça va parler Genre, ça a l'air super euh, vide ouais. euh, comme film. Après, ils ont sorti une, une autre bande-annonce il n'y a pas si longtemps, je ouais. crois. Tu vu La Radio ou en Ouais, on l'avait regardé la tous les deux hein, et on s'était ouais. dit qu'il y avait plus d'éléments juste Ouais, il y, y avait dessus. plus de potentiel en tout cas euh, dans le film et que ça pouvait être intéressant. Tout se base uniquement sur la transformation de Mei en fait, mm. sur le fait qu'elle bah, devient un gros pandarou et oh là là, elle a honte. Et c'est vrai que ça faisait très bébé. Ouais. Donc euh, on n'était pas si emballé que ça, honnêtement. Euh, moi je voyais déjà le flop à 1000 km et je l'avais annoncé hein, de toute façon, mais c'était un film sur lequel j'avais aucune attente. Pour compléter ce que tu disais, encore une fois, dans les bons d'annonce, et c'est le cas pour mal de, pas mal de Disney et Pixar pour le coup, euh, ce, qui manque, ce qui manque au film, on dirait, c'est un enjeu. Quand on voit les bandes annonces, on ne comprend pas vraiment euh, l'intérêt, le, le danger, l'élément perturbateur en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment une importance... Euh, si quand c'était un peu le cas avec Encanto, ouais. au final super, euh, fin, le film était bon, vous voilà, regardez notre critique pour avoir notre avis, mais on a adoré. Donc Encanto, c'est le cas avec Lucas aussi. Là, c'était encore le cas. Ouais, avec Lucas, il n'y a pas vraiment trop d'enjeux. Si y réfléchis, non, non, mais bon, voilà. Voilà, Donc, dans la bande-annonce aussi, il n'y avait pas d'enjeu, tu vois. Ouais. Tous, tous ces films-là. On... Parce que tu vois, pour ça, je ne suis pas sûre que ça se vérifie pour le coup. Ah non, pour ça, effectivement, il y a un enjeu qui est quand même assez important et qui est posé. Euh... De toute ouais. façon, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un problème dans les bandes-annonces, c'est-à-dire que soit on n'en voit pas du tout assez, soit, soit on en, en, voit en voit beaucoup pro. trop. Et du coup, généralement, nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on regarde la toute première bande-annonce, qui est généralement celle qui donne le moins envie possible ouais. en plus, et on s'arrête là. Et en fait, on découvre la bande annonce soit peu de temps avant de voir le film, si vraiment on s'en fiche du film, oui. soit pour faire la critique, comme ça on se rend compte de ce qu'on peut dire ou pas. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle, l'alerte rouge Tout à fait, alors euh, je vais, vais m'en tenir du coup à ce qu'on voit dans la première bande annonce. Ok, donc ça Monsieur va être rapide. Le, ça va être rapide. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mei -Ling, qui a 13 ans, euh, qui, dans, dans, dans une situation de, gros, de, de grand stress, se transforme un jour en un panda rouge géant. Alors c'est très rapide, <rire> mais c'est un bon résumé. Et en gros, euh, bah, l'idée du film, c'est de découvrir déjà pourquoi est-ce qu'elle se transforme en panda et comment résoudre ce problème. Parce que c'est un peu en, en inconvénient, euh, un inconvénient. Peu... C'est un peu un handicap, hein, voilà. comme on le voit dans la première bande-annonce. Enfin, elle n'est pas très joyeuse de se transformer en panda. Quoi. Mais c'est marrant parce qu'on a regardé la bande-annonce juste avant de tourner cette vidéo. En fait... Je vois pas comment, en voyant cette bande-annonce, ça allait nous donner envie. Bah non. Pour avoir vu le film, je trouve pas que ce soit vraiment le passage le plus sympa, enfin vraiment... Après euh... du coup, il y a une vraie différence entre la première bande-annonce et la deuxième qu'ils ont sorti, la deuxième donnait clairement plus envie. Et le Parce... film aussi, hein, lui-même. Hein. Euh, et le film en lui-même, effectivement, bah après, oui, euh, clairement, ils ont pas choisi... Enfin, la première bande-annonce, bande elle est ratée clairement on ouais. les raté mais après c'est juste pour donner une idée de, de, ce que, de ce que va être le film je crois c'est ouais. pas tellement pour donner c'est même un extrait ou... en fait plus ouais, c'est vrai c'est plus un extrait hein. ouais. alors qu'est-ce qu'on peut en dire quand même de ce film alors je sais pas si tu seras d'accord avec moi mm -hmm. mais ce film au départ m'a beaucoup rappelé Mitchell et les machines ah bon ouais. Pourquoi pour la pour l'héroïne principale la façon dont elle raconte le peps, ouais, certaines ouais. réactions un peu exagérées et tout, ça m'y a, fait... ouais, a beaucoup fait penser. Au tout tout début du film, d'ailleurs, on n'avait jamais vu ça dans un mais film. Attendre, ça, mais d'ailleurs, attends, elle est narratrice au début du film. Mais après, elle est toujours narratrice pendant le film Non. Ça... C'est au tout non, début moi, c'est que au début, hein. D'ailleurs on l'a grave souligné parce que ça nous a surpris tous les deux mais le début du film, pardon, le début du film fait très euh, série américaine ouais, un peu teenager un... des années 2000 justement puisque ça se passe en 2002 d'ailleurs ce qui est intéressant aussi parce que c'est une période qui n'est pas du tout exploitée hein. Non d'ailleurs c'est intéressant de faire un film et de le situer volontairement dans ouais. le passé Au début on, Alors, on a essayé de ne pas trop se spoiler sur nos avis respectifs tout au long du film mais au début c'était difficile de ne pas faire de commentaires parce qu'on était tous les deux pas du tout convaincus. Bah ben ouais moi honnêtement le début du film m'a pas spécialement convaincu même si je dois reconnaître qu'il avait quand même sa propre euh, identité tu vois ouais. Et genre euh, il, il imposait vraiment son style genre euh, ça on peut, on peut pas lui retirer Après euh, ça me plaisait quand même pas des masses parce que j'avais l'impression plus que c'était ça pourrait être un bon épisode d'une série plus qu'un bon film, si je devais le décrire, tu vois. Genre, un début de série qui commence comme ça, tu peux dire « Ah, ça a l'air sympa !» Mais genre, le nouveau, un nouveau film Pixar qui commence de cette façon-là... Je pense qu'il y a un problème qui se ressent beaucoup dans le début du film, c'est que j'ai l'impression que Pixar a eu du mal à identifier sa cible. Parce que pour moi, Pixar, un bon Pixar en mmh. tout cas, c'est plutôt destiné à un public adulte. Ouais. Tu vois Il y a un double niveau de lecture, c'est pas nécessairement hyper accessible pour les enfants, alors que quand on a commencé... Moi j'avais très l'impression que c'était très bébé en fait. Ouais, Et j'ai pas compris euh, bah, où était l'ADN Pixar en fait dedans. Pour le coup, euh, cette critique-là, si tu regardes le film dans sa globalité, euh, c'est pas non plus un film qui est destiné aux adultes, hein, je trouve. Non. Je trouve qu'il est vraiment euh, destiné euh, aux, aux jeunes, mais peut-être qu'il est destiné aux jeunes personnes, notamment euh, qui ont l'âge de l'héroïne, tu vois. Qui ouais, ont euh, 13 ans, parce qu'il aborde quand même des, des choses. Ouais, mais il fait des parallèles avec la, la vraie vie des, des gens, des jeunes filles, qui ne se ressemblent pas forcément en pont tu vois. Mais par rapport à l'époque qui est située, le fait que ce soit dans les années 2000, on aurait pu s'attendre aussi... Pas que ce soit destiné à nous, qui avons ouais. vécu à cette période -là. Bah ouais, parce que c'est grave sûr, notre hein. adolescence, les années que, 2000. Sinon, ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu placer l'héroïne alors dans un contexte actuel. C'est ça, parce que, enfin, euh, je ne suis pas sûre que les adolescents d'aujourd'hui s'identifient nécessairement à la période des années 2000, des boys-bands, bon, tu me diras, il y, y a certains boys-bands, mais c'est plus trop la mode maintenant. Bah avec la K-pop, c'est une mode qui revient d'une certaine façon. C'est vrai, mais tout, si tout le si monde pas, pas C'est pas encore démocratisé, mais ça existe encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils auraient très bien pu placer le film dans notre époque actuelle, avec un groupe de K-pop, et les gens, ils auraient compris. Euh... Oui, c'est vrai. Alors, mais disons que le placer à une époque antérieure, ça permettait euh, à ce que tout le monde enfin, reconnaisse cette période où les jeunes filles étaient fans, euh, des groupes euh, en tout cas euh, je pense pouvoir dire sans trop me tromper, tromper qu'on a mis tous les deux du temps à vraiment rentrer dans le film mmh. tu vois où je pense qu'à un moment on est un peu plus rentré dans quelque chose de plus profond ouais. et de plus intéressant mais je crois euh, que honnêtement en, en termes de profondeur de message euh, je crois qu'il, pour moi je le préfère à Lucas hein. ah bah oui pas bah moi aussi oh ouais. il donne une, une impression en surface de pas être forcément profond ça me fait un peu penser à Mérida, enfin à Rebelle D'ailleurs euh, c'est quand même assez facile de faire la comparaison parce ouais, qu'il y a une grosse problématique autour de la relation mère-fille, sans rentrer mmh. dans les détails. De toute façon on le voit dans le premier extrait il enfin, y a un problème. Avec... Oui. <rire> non moi j'ai plutôt bien apprécié, plus le temps est passé et en fait plus je me suis attachée au personnage de May. Ouais. De par ses problématiques et aussi du fait que bah, voilà, plus le temps passe et plus elle développe sa propre personnalité, ses propres enjeux. Et... Elle est attachante et ce qui la rend attachante aussi c'est qu'on peut s'imaginer pour le coup... À sa place. Ou où... après, faut pas trop spoiler, mais en gros. Euh... Je pense qu'on a tous connu en tant qu'adolescent la période où t'es pas d'accord avec tes parents et que voilà. tu veux un peu t'affranchir. Et surtout qu'avoir avoir des parents comme elle, oui. comme ses parents à elle, ça doit être compliqué. Quand comme de... sa mère plutôt, parce que. Comme ça va. Son père, son père ça va, c'est vrai. Euh, ça va bien même, son père. Oui, ça va. C'est sa mère. Et tu vois par rapport à Rebelle, bon de toute façon tu le sais, hein, mais moi Merida, il y a des moments où je la trouve un peu tête à claque quand même, comme princesse, enfin comme personnage, alors que j'ai pas forcément ressenti ça avec mes. Non, non, non, non, c'est vrai, elle est pas tête à c'est juste, euh, juste une fille une... qui veut s'amuser quoi Et puis c'est vrai ça que... va, tu vois. je saurais pas dire à quel moment j'ai eu le déclic d'être vraiment dedans mm -hmm. Mais je trouve que le rythme était très rapide par contre Ah bah ça ça, ça enchaîne hein. Ah ouais franchement ouais, ouais, t'as pas de temps de hein. Ouais mais c'est pas un mal, hein. c'est pas un mal du tout bon. non, du Donc tout ça tout. tu vois pas le temps passer en fait Ouais. Du coup toi globalement qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en retiens de ce film euh, que c'était pas mal du tout, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais après ouais. c'est parce que j'avais euh, une attente qui était assez basse hein, pour, pour ce film ça ne deviendra pas euh, un, le, un nouveau Pixar euh, comment dire... Euh, marquant marquant ouais exactement après ouais. dans ce qui est sorti ces dernières années euh, je trouve qu'on est quand même dans le haut du panier là euh, par rapport à... Ah, y Lucas, Saul ouais. après... et après le reste c'est des suites Toy ouais. Story 4 les Indestructibles 2, qui est pas si mal les Indestructibles 2, mais bon. Pas si mal, mais moins bien que le premier, vraiment. Oui. Et puis, trop, euh, on devine trop ce qui va se passer. Je Moi, j'avais bien aimé. Hein. À mes yeux, en tout cas, c'est euh, quand même dans le du panier, dans le sens où les messages sont plus profonds que en avant, Pixar, en euh, avant ça, ils profonds, et Lucas. Les en avant, bah si. Bah, enfin, en au fond. C'est quoi le message <rire> En avant le message, c'était que euh, même, si son, même si son père, il était mort, euh, son frère, euh, il avait fait euh, un petit peu... Euh, je rigole parce figure, que je me dis, j'espère que vous avez vu ce film. Hein. figure paternelle depuis, euh, depuis toute sa vie, son rendez-vous, tu vois. Ouais. Après, il y avait d'autres messages. Il y avait aussi le message, euh, comment dire, de, de sa mère qui était, euh, bah, du coup, euh, mère célibataire, tout ça. Non, mais ce n'est pas des messages, ça, c'est montrer des figures. Oui, bah, c'est intéressant. Là, euh, <rire> là, dans ce film-là, le message, c'est l'acceptation de soi, en fait. C'est le fait de s'émanciper oui. un peu... Euh, de la figure familiale et de montrer qui on est et de pas avoir peur en fait et que la quête de la perfection finalement bah ça peut rendre juste malheureux plus qu'autre chose c'est un message qui est universel et je pense d'autant plus à ce stage là tu vois ouais après c'est Isabella dans le canto, ça. C'est pas ouais. la morale principale que tu vas retenir du film. Dans Anne tu te concentres vachement sur Mirabel quand même. Bah oui, mais Mirabel, son message c'est, il faut accepter. Enfin, tu vois, c'est la même chose. Genre, euh, oui, je c'est ce la même chose, faut s'accepter tel qu'on est, genre on est spécial, on est... Je peux pas développer, parce que sinon je spoil le film, mais tu remarqueras que c'est tourné quand même différemment. Oui, oui, oui. Euh, je trouve qu'il y a quand même des bons éléments à retenir. Après, est-ce que c'est parce que j'ai été très déçu, déçue par les Pixar et que du coup mon niveau d'exigence a baissé, c'est possible aussi Mais euh, pour moi, par exemple, toute la façon dont est traitée la famille, mmh. le rapport à la famille est très intéressant. Euh, les questionnements intérieurs que peut avoir May, le, le fait de vouloir faire plaisir à papa-maman, c'est intéressant aussi. L'esthétique est vraiment bonne. L'héroïne reste attachante. L'histoire est quand même assez originale et surprenante. En fait pour toi il est dans le haut du panier Pixar par rapport à ce qui s'est fait derrière moi Exactement derrière mon, Mais il est pas dans le haut du panier Pixar par rapport à tous les films Pixar qui ont été faits Je dirais qu'il est moyen Ouais il est moyen Ouais mais voilà. du coup moyen euh, plus... Pour le coup on est plutôt d'accord Si tu devais lui mettre une note sur 20 tu lui mettrais combien Je sais pas je dirais un petit, un petit 13 Ouais voilà bah pareil Un petit 13 Je mettrais 13 13 parce que j'ai quand même passé un bon moment Comme tu l'as dit l'héroïne est attachante. L'histoire est assez surprenante également dans son déroulé, et notamment par rapport à son voyage à la bande-annonce. Mais bon, après... Et puis après, il y a aussi quelque chose qui joue, je pense, sur mon avis général, c'est que autant sur Saul et sur Lucas, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose à retenir, autant j'ai quand même l'impression que celui-là, il peut marquer les jeunes générations et avoir un impact positif. Je pense que Saul, euh, il peut marquer aussi les gens qui le voient. Le message de Saul, c'est quand même... Euh, euh, ok, je retire. Tu en, vois, en avant hein ah, en avant, ouais. Euh. Voilà. <rire> tu vois, j'ai l'impression que bah, quand tu es dans cette période un peu à euh, ingrat <rire> si on peut dire ça comme ça, que tu es au collège, ouais. que... Enfin, euh, je pense que ça peut te parler de façon assez profonde comme film. Par rapport aux parents, par rapport aux passions, par rapport aux gens. Ouais, ouais, ouais. Ouais, totalement, plus qu'en avant, en tout cas, c'est sûr. Ah okay. oui, plus que Lucas aussi. Oui, Pour moi Lucas il n'y a rien à retenir. Euh... à part le fait qu'ils partent en vacances <rire> et que ils, a... ils adorent faire des jurons avec des noms de fromage. <rire> <rire> hein, Santa Carmenzola Exactement, Santa vrai. Euh, c est c est vrai bon mais c'était très drôle quand même ça. <rire> oui que c'est un truc qu'on a retenu du effectivement. film. Effectivement, effectivement. En très gros. Si je voulais quand même conclure cette vidéo du coup avec une théorie personnelle, puisque euh, bah, dans les quatre petites filles euh, du film. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué mais on est tous les deux en Disney des personnages. Voilà. Il <rire> euh, y en a une euh, qui est habillée en violet, qui s'appelle Abby. Et elle me fait énormément penser à Bou. Euh, de par les petites roses qu'elle a sur sa salopette, de par les couleurs, bon la couleur des cheveux, la couleur des yeux aussi. Et je trouve que Abby est Bou, enfin je sais pas, il y a un petit rappel, alors je sais c'est pas son prénom Bou. C'est ça voilà mais je, euh, te <rire> mais je trouve que c'est crédible. Non c'est crédible le fait au euh, niveau de la ressemblance les couleurs ouais. euh, tout ça je te l'accorde. peut-être même que ils l'ont fait volontairement. C'est possible. C'est possible que ce soit elle ok. Mais par contre habillé et Bou comme je te l'ai dit Bou c'est pas son prénom. Genre, ils l'ont appelé Bou parce qu'elle fait Bou. <rire> <Oui, c 'est rire> tu vois vrai. donc du coup euh, bon. Donc voilà donc si jamais vous, vous pensez comme moi que c'est possible que ce soit un easter egg bah, n'hésitez pas à nous dire encore une fois en commentaire. Bon on leur dit au revoir. Allez. On espère que la vidéo vous aura plu, la Pixie Army. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air et à commenter. Ça nous fait toujours plaisir. Si jamais vous avez aimé ou pas le film, n'oubliez pas de bien mettre une bannière spoiler si jamais vous spoilez. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Salut. Alors en post-générique, t'as envie de dire un truc ou pas euh, En post-générique, tu Ah, tu veux dire... Non, on va pas spoiler non plus. Bah si, on peut. C'est le post-générique. Okay. c'est spoiler free bah, je sais pas vas-y tu veux dire quoi pourrait peut-être parler de la famille de May parce que, que j'ai ou... bien aimé euh, cette partie du film justement euh, du fait que toutes les femmes partagent le même pouvoir la façon dont elles s'entraident sur la fin ouais. euh, j'ai bien aimé le le fait que la mère a rencontré les mêmes problématiques que la fille finalement à un moment donné de sa vie effectivement euh, et de comment est-ce qu'elle réalise qu'elle est dans dans l'erreur tu vois parce que pour reprendre la conversation qu'on avait tout à l'heure et c'est pas si évident de comprendre pourquoi est-ce qu'elle change d'avis par rapport à sa fille et tout. Mmh. Alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus clair. C'est bien réalisé. Ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est bien fait. Ouais. Donc voilà, ça c'est. C'est aussi euh, intéressant de voir que si euh, la, la mère de Mais, ouais. Maislin, si la mère de Maisning, elle est comme ça, c'est pas juste qu'elle est chiante. Pas que en tout cas. C'est pas que c'est qu'en fait elle est inquiète surtout. Elle est inquiète pour elle c'est parce qu'elle l'aime. Ça on peut l'oublier parce que quand même elle est vraiment dans elle est vraiment dans l'abus Mais c'est bien d'avoir ces deux points de vue. C'est pas souvent le cas surtout dans un film qui est censé viser un plus jeune public. Ouais, c'est ça surtout que elle, elle sait que c'est vraiment dangereux. La preuve elle a blessé sa propre mère ouais. quand elle s'est transformée donc euh, ça a détérioré après leur relation, elle se parlait euh, beaucoup euh, du coup elle veut pas que ça, que ça se reproduise en fait avec sa vie pour moi c'est vraiment l'une des meilleures réussites du film en fait c'est juste que tu ouais. peux pas l'exploiter dans les trucs sans spoiler à dire mais je trouve que cette relation est vraiment intéressante ouais, tu vois bah, je trouve bah, qu'il bah. y a quand même des choses qui sont vraiment positives dans ce film et qui me redonnent un petit peu espoir en Pixar alors pas non plus euh... je pense pas qu'on en est aux grandes réussites d'antan mais en tout cas c'est moins pire que Lucas oui oui ça c'est moins pire que lui quoi. ça on est d'accord <rire> bon et dernière petite astuce de Tata Pixie les bons tuyaux sachez que sur Disney il y a un making of du coup de Turning Red alerte rouge euh, qui dure 50 minutes donc c'est une bonne occasion de découvrir un peu les coulisses du film et ça en tant que fan Disney on adore donc voilà bisous <mouf>